T'étais sur mute. J'étais sur mute. C'est mieux, merci. Hop. et ben, bienvenue. Et si vous n'étiez pas tombé dans le même du numérique, et si vous vouliez changer de filière ou aller avoir une autre expérience, et ben, Faustine et Dinaram Kpayeva vont aujourd'hui partager cette expérience pour vous. Bonjour à tous et merci d'être venus nous écouter Ne pas vous parler de PHP. Alors, euh, on avait prévu quelques entrées en matière. On a vu de la lumière, etc. Mais euh, un temps de Covid, eh bien, ça ne marche plus. Donc, euh, oui, on s'est bien inscrits volontairement. Alors, pourquoi on est là donc on est aussi, on est ici pour vous partager et surtout discuter de notre expérience de reconversion. Alors, expérience, on va plutôt parler d'aventure, hein, parce que c'est vraiment toute une aventure. Donc euh, on va euh, vous euh, parler de notre aventure de la reconversion professionnelle dans le domaine du numérique. Et comme toute histoire, il va falloir que l'on vous parle du pourquoi on en est arrivé. Là. Donc, elle était une fois Faustine. Donc, Je m'appelle Faustine, oui, j'ai 37 ans, je vis à Tours, je suis mariée et j'ai une petite fille de 4 ans. Et toi, Dinara Je m'appelle Dinara Mokpayeva, j'ai 38 ans, je vis à Tours, je suis divorcée, en couple et j'ai deux garçons de 5 et 7 ans en garde alternée. Alors, on faisait quoi dans notre vie d'avant pour ma part, j'ai fait ma thèse à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte à Tours et j'étais infectiologiste, c'est-à-dire que je travaillais sur les virus et le risque d'émergence d'épidémie. Ça doit vous parler, je pense, en ce moment. Euh, j'ai travaillé deux ans à l'Institut Pasteur sur un virus euh, de type un peu Ebola qui était transmis par les moustiques. Et euh, voilà, le Covid à côté, euh, rien du tout. Quoi. Et moi, je suis née au Kazakhstan. Je suis venue en France après mon bac pour mes études dans le domaine de tourisme. Et pour pouvoir rester en Touraine, j'ai travaillé un peu en tant qu'hôtesse d'accueil. Et ensuite, pendant dix ans, comme conseillère téléphonique à l'assistance automobile chez Fidelia pour les assurances GMF, MMA, MAF. Alors, les chapitres de notre projet... Euh, avant d'effectuer une reconversion, il va se passer euh, plusieurs étapes avant de se lancer. La première et la principale, c'est vraiment de prendre conscience que l'on peut se reconvertir. Ça c'est assez compliqué de se dire ah, je peux faire autre chose. Ensuite, bah il faut penser à se réor à réorienter sa carrière et donc ça implique une prise de risque et un gros gros investissement personnel avec une part d'inconnu non négligeable. Après y avoir réfléchi, euh, ça ne suffit pas. Il va falloir euh, passer par une grosse étape de préparation et une phase de formation pour enfin se lancer dans le grand bain et s'intégrer dans une nouvelle vie professionnelle. Eh bien, pourquoi changer Pour ma part, j'avais fait le tour de, de mon, dans mon métier, appeler un dépanneur, organiser des rapatriements d'IP l'étranger, gérer des accidents de la route, Camions, tracteurs, transport d'animaux, tout est devenu répétitif. J'avais aussi un projet de partir vivre à l'étranger. J'ai donc euh, cherché un métier qui s'exporte. bien, Comme vous le voyez, mon projet de vie à l'étranger n'a pas abouti. Un changement ne vient pas seul. Pendant ma reconversion, ma vie privée a aussi changé et j'ai divorcé. Alors en ce qui me concerne, mes années dans le monde académique de la recherche, c'était vraiment passionnante, c'est génial, c'est hyper chronophage par contre. On travaille tout le temps, hein, on oublie les week-ends et les vacances. Et euh, malheureusement, c'est un métier qui ne propose pas beaucoup de stabilité professionnelle. Alors quand on a envie de voyager, de découvrir le monde, c'est génial, hein, tous les deux ans, on change de pays, de ville, c'est super mais si on a envie un petit peu de se poser, se fonder un foyer, par exemple, bah, on est souvent amené à faire un choix. Et donc, moi, j'ai fait le choix de privilégier ma vie de famille à un moment donné dans ma vie. Prise de conscience et réflexion. Il est essentiel d'avoir fait le point sur le pourquoi. Une reconversion engage beaucoup de changements dans le quotidien. Savoir s'adapter et s'organiser à cette période un peu folle est une nécessité. Il faut prendre conscience qu'une reconversion peut être risquée. Cela peut ne pas fonctionner. Bien prendre le temps et bien évoluer ses compétences de base, parce que ça aura aussi un impact sur la vie de famille. C'est un investissement temporel très important. C'est pourquoi, avant de faire toutes ces démarches, euh, il est important de se renseigner sur le métier, rencontrer des gens du milieu, sur un salon ou un événement, et faire un point sur les offres d'emploi proposées. Alors, cette période de réflexion, elle est très importante. Personnellement, après mes deux ans à l'Institut Pasteur, euh, j'ai pris le temps d'avoir ma fille. Hein. C'était mon projet. J'ai mis euh, euh, euh, devant toute autre chose le projet d'avoir ma fille. Et ensuite, euh, j'ai monté mon auto-entreprise de communication scientifique. C'était pas vraiment pour en vivre. C'était surtout pour rentrer dans le milieu de l'entrepreneuriat, parce que venant du monde académique, je connaissais pas du tout le milieu de l'entreprise. Je me suis installée en pépinière d'entreprise, en espace de coworking, et là, j'ai rencontré euh, des développeurs, des développeurs web. Et euh, le monde du numérique, moi, je n'y connaissais rien du tout. Je n'avais même pas, euh, pas l'idée de me reconvertir dans ce domaine-là. Mais en discutant avec eux, j'ai pu faire le rapprochement avec mes compétences académiques. Euh, pour moi, euh, il y a déjà dix euh, ans, je me suis euh, intéressée à la conception des sites web. J'étais fascinée par cette magie de code qui prend forme à l'écran. J'ai suivi une formation sur Adobe Dreamweaver. J'ai fait quelques essais, mais à l'époque, le projet d'avoir des enfants a remporté la première place dans ma vie. Depuis, ils ont grandi un peu et il y a trois ans maintenant, j'étais prête à changer de métier. Je voulais pouvoir concilier au maximum ma vie pro et privée. Et euh, renouer avec ma passion. Et donc le métier de designer web euh, correspondait bien à mes critères. Je vous explique ma démarche euh, pour le temps de la préparation. Euh, pour les salariés du privé, euh, tous les ans, euh, entreprises cotisent pour financer les formations. Avec, euh, pour ma part, c'était FNGSIV. À l'époque, euh, mon délégué syndical m'a beaucoup aidé dans cette démarche. Euh, Renseignez-vous auprès de vos syndicats. Ils ont tous les dossiers, toutes les informations nécessaires. Donc d'abord, euh, j'ai cherché sur Internet euh, les organismes de formation qui proposaient ce diplôme. J'ai étudié les tarifs, euh, les programmes, euh, les résultats d'embauche. Et j'ai choisi euh, l'école Siffing. Euh, pour déposer ma candidature et, et passer un entretien au CFIM, euh, j'ai dû suivre des cours euh, sur la plateforme Open Classroom, euh, du JavaScript sur Code Combat, euh, faire des devoirs, envoyer mes résultats à l'école. Et euh, tout ça, bien évidemment, sur mon temps libre. Ce qu'il ne faut pas oublier, j'étais toujours salariée, 35 heures, euh, maman de deux enfants en bas âge. Euh, j'ai dû optimiser... Euh, donc, tout mon temps libre. Euh, j'ai supprimé mes grâces matinées, mes sorties, mes soirées, mes coups de fil entre copines, euh, la télé. Mais j'ai accepté que mes enfants, eux, ils avaient le droit à la télé, de temps en temps. Euh, et tout, euh, toute cette préparation était aussi sur un calendrier très serré. Euh, quand on est en reconversion en entreprise, et eh bien, euh, le dossier de demande de financement doit être envoyé trois mois. Avant le début de la formation, j'ai enfin pu avoir mon entretien avec ces films. J'ai passé deux tests techniques et euh, comme je n'ai pas suivi le cursus classique en France, en français, j'avais des lacunes en, en mots technique, en vocabulaire matheux. Et euh, je ne comprenais pas grand-chose dans les questions et, et les réponses qu'il qu fallait choisir. Donc, mon taux de réussite était vraiment bas, entre 40 et 50 films euh, m'a essayé de me dissuader de continuer, mais j'ai promis que j'allais beaucoup travailler pendant et avant la formation. Et j'ai tenu ma parole. Alors, en ce qui me concerne, euh, j'ai appliqué un peu une démarche scientifique à... À ma, ma, ma démarche de formation, c'est-à-dire que dans un premier temps, je me suis vraiment renseignée sur le métier de développeur web et vraiment, ça a confirmé euh, le fait que mes compétences académiques pouvaient vraiment être transposées dans ce métier. Ensuite, bah, j'ai regardé les différents organismes de formation qui pouvaient euh, voilà, proposer cette formation de développeur web et je me suis arrêtée sur ces films parce que la pédagogie qui était proposée correspondait à mes besoins. J'ai suivi le parcours, parce qu'on ne rentre pas aussi fine comme ça sur la formation, j'ai suivi tout un parcours, des exercices à réaliser avant de pouvoir déposer ma candidature. Une fois que ça, ça a été validé, on avait une semaine d'intégration aussi pour voir un peu à quoi ça allait ressembler la formation. Beaucoup peuvent arrêter à ce moment-là en se disant, oh non, non, c'est pas du tout pour moi. Moi, je me suis sentie vraiment bien dans cette semaine d'intégration. Je me suis dit, je crois que je fais le bon choix. Et ensuite, bah reste à trouver le financement. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu bénéficier d'un financement Grande École du Numérique, qui a financé toute ma formation, tous les mois de, de ma formation. Alors, formation accélérée. Euh, pour moi, la formation de designer web, c'était cinq mois de formation et trois mois de stage. Euh, j'ai bien aimé ce format euh, court. Et le temps conséquent de stage, parce que je voulais vraiment pouvoir pratiquer au maximum les nouveaux apprentissages pendant le stage. Et je me suis lancée dans cette aventure avec un niveau proche de zéro, que ce soit en code ou en design. Donc j'ai multiplié mon temps libre de travail personnel. J'ai participé à tous les événements proposés par l'école. Je voulais profiter au maximum des conseils de formateurs et apprendre le maximum de choses pendant ce, ce, ce temps court. Alors, cette formation, oui, comme le disait Dinara, ça a été intense. Alors, la formation de développeur web dure un petit peu plus longtemps, c'était de janvier à octobre, hein, avec une période de stage en, en alternance en, à l'intérieur. Euh, C'est un rythme vraiment soutenu. Et avec un jeune enfant à la maison, c'est un vrai challenge, hein, on peut le dire. Euh, c'est bien que ce soit court, du coup, hein, vraiment. Euh, ça peut être problématique dans l'acquisition la des apprentissages, mais c'est bien aussi que ce soit court, parce qu'on ne peut pas garder ce rythme-là éternellement. Euh, de manière à pouvoir mettre en pratique ces apprentissages qui étaient, tout comme pour Dinara, vraiment nouveaux pour moi, je n'y connaissais vraiment rien du tout. J'ai euh, vraiment euh, multiplié des projets perso en parallèle, de manière à pouvoir tout le temps, tout le temps euh, mettre euh, en pratique ces nouveaux apprentissages. Ça, c'est hyper important. Il hein. ne faut vraiment pas hésiter euh, à tout le temps pratiquer. Alors, le stage, la recherche de stage était éprouvante euh, pour moi. Donc, deux mois avant le début de la formation, mon dossier de financement est validé. Ces films me conseille de commencer mes recherches de stage. J'ai envoyé ma candidature à toutes les sociétés dans le 37 qui pouvaient me prendre en stage euh, en communication, en design, en intégration. Euh, j'ai eu beaucoup de refus, euh, évidemment zéro euh, expérience, euh, que ce soit en design ou en intégration, euh, je n'y connaissais rien. Euh, donc j'ai fait des multiples relances par téléphone, par mail, euh, sans succès. Et à un, un mois de stage, euh, de début de stage, euh, nous avons fait un bilan euh, de, de ceux qui ont eu des stages ou pas au Cefim. Et euh, je remercie Cefim de, de m'avoir aidé euh, et soutenu ma candidature auprès de l'agence BADEC. Euh, J'ai enfin eu mon entretien. J'ai quand même eu une frayeur. Parce que le jour de mon entretien, une copine de groupe me dit « Ah, j'ai mon stage à Badak. » Et là, j'ai une frayeur. Après, pendant mon entretien, j'ai appris qu'ils avaient l'habitude de prendre plusieurs stagiaires. Alors oui, hein, le, le, la recherche de stage, c'est vraiment toute une aventure aussi en tant que telle. Nous, on était la troisième euh, promo euh, de développeurs web euh, au Cefim. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà 40 étudiants qui étaient en stage dans d'autres entreprises. Donc, on a tous bien galéré hein, pour trouver un stage. Ça a été vraiment euh, compliqué. Pour ma part, bah, j'ai fait jouer un peu mon, mon, mon réseau. Je connaissais quelqu'un qui travaillait à l'université au Centre d'études supérieures de la Renaissance au service informatique. Et il m'a dit « Oui, pas de souci, j'ai un petit projet pour toi, viens, viens en stage. » Donc, je suis retournée à l'université, hein, moi qui voulais la quitter. Et euh, j'ai pu développer mon projet en partenariat avec des chercheurs. Pour ma formation, il y avait deux périodes de stage. Donc, à l'agence Badac, deux directeurs et une graphiste à l'époque. Il y avait deux stagiaires en intégration, moi et ma copine. Deux en dev et une en communication. Bon, on n'était pas tous en même temps, tout le temps ensemble. Nous nous croisons avec nos périodes de stage et de cours. Il y avait une ambiance studieuse, chaleureuse. J'en garde des, de très beaux souvenirs à MAM. Pendant la première période, techniquement, j'ai eu un projet en intégration statique. HTML, CSS, JS. Euh, pendant la seconde partie, j'ai eu deux projets de création de thèmes personnalisés avec euh, WordPress. Euh, un pour euh, une association qui sensibilise au handicap visuel. J'ai approfondi mes connaissances euh, en accessibilité web. Et un grand site web multipage euh, pour une société dans le domaine agricole. C'est à ce moment-là que j'ai appris que ma formation était vraiment très courte et condensée, et que je n'étais qu'à 1% de connaissance en PHP et en JS du Corée. Alors, en ce qui me concerne, le stage était un peu particulier, Donc j'étais dans le service informatique qui constitué uniquement deux personnes hein, au CESR, et qui gère à peu près toutes les applis euh, qui tournent autour euh, du CESR. Et donc, j'étais euh, toute seule sur mon projet, avec bien évidemment mon encadrant, hein, euh... Il n'y avait pas de problème. Et ce qui a été chouette, c'est que en fait, j'ai mené le projet de, de, de A à Z, donc de, des discussions avec les chercheurs sur l'expression de leurs besoins, de la conception et ensuite de la réalisation. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Le but du jeu, c'était de migrer une base de données photographique dans un CMS, Omeka, qui permet de, de faire un joli site et d'avoir accès à cette base de données photographique avec toutes les fonctionnalités implémentées qui étaient demandées par les chercheurs c'était vraiment une première expérience très enrichissante, mais pas encore dans un domaine de l'entreprise. J'étais un petit peu frustrée juste de ce côté-là. Comment rentrer dans le réseau um, En parallèle de la formation que je suivais, euh, j'ai euh, fait des ateliers du soir proposés par Cifim, Et l'atelier sur LinkedIn était très enrichissant. Euh, j'ai commencé à constituer mon réseau, travailler mon image, euh, ma présentation. Euh, et aussi, en même temps, j'ai vu une communication sur l'association Palo Altour, sur le Slack de l'école. Euh, l'association que je ne connaissais pas. Euh, j'ai tout de suite adhéré. J'ai fait le tour des meet-up. Euh, j'ai appris euh, des nouvelles choses, des découvertes, des, des nouvelles technos que je n'ai pas forcément utilisées. Euh, mais... J'ai fait des belles rencontres et j'ai agrandi mon réseau LinkedIn. Alors, le Cefim propose vraiment un accompagnement hein, pour essayer de, de rentrer dans ce réseau. Et puis, la ville de Tours elle ne manque vraiment pas d'événements permettant de rassembler la communauté du numérique. Euh, j'ai pu participer au Human Tech Days, le Cefim nous emmenait à Vivatech, super expérience, hein, vraiment, surtout quand on commence, ça permet d'avoir un beau panel de tout ce qui se fait. Et puis, il euh, ne bah, faut pas hésiter à suivre les petits événements. Il y a des, euh, des soirs, des réunions, des discussions, euh, des sorties euh, que l'on peut faire. Ils ont toujours fait beaucoup d'associatives. Je sais à quel point le réseau, c'est important. Il faut bien s'intéresser au, pro, au projet des autres. Alors, pour notre projet, perso et pro... Euh... Au Cefim, pour les projets clients de la formation designer web, euh, il propose aux entreprises de faire faire son site web par des étudiants, avec un coût euh, plus intéressant pour eux. J'ai euh, transmis cette information à, à tout mon entourage, et euh, une amie a pris contact avec Cefim. Et moi, de mon côté, j'ai proposé euh, de travailler sur son projet. Euh, elle souhaitait créer un site web pour son centre de formation Montessori, vous le voyez tout en haut. Euh, pendant la formation, nous avons, euh, avec Faustine, euh, participé à un hackathon Renaissance pour célébrer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. On a travaillé euh, par un groupe de 3-5 personnes euh, sur 4 ou 5 jeux d'arcade euh, développés sur Godot. Moi, j'ai travaillé sur le décor du jeu euh, Léonard euh, Run Run. J'ai fait des des illustrations, des châteaux de la Loire et des monuments en Italie pour retracer le chemin de, de Léonard. Et euh, Faustine a travaillé sur le jeu Escape Leo. Euh, ça nous a permis, comme a dit euh, Faustine, d'aller à, à VivaTech à Paris pour présenter nos jeux sur le stand de, de la région Centre. Et il euh, y avait aussi y a une borne qui était installée au château d'Amboise pour que les touristes puissent euh, en profiter également donc oui euh, euh, le CFIM nous proposait donc de réaliser aussi un, pro, un projet client hein, dans la formation développeur web donc euh, moi mon projet c'était euh, faire un site de podcast pour euh, Radio Béton donc pareil on travaillait en groupe euh, Là, nous on était cinq, donc c'était vraiment chouette comme projet c'est pas évident, il faut discuter avec le client euh, voilà faire de la conception et euh, ça a été une très, très bonne expérience, surtout qu'à la moitié du projet, on a tout mis à la poubelle, on a tout recommencé. Et, euh, ça a été sympa, bien soudé l'équipe. Et en parallèle de ça, j'ai, comme le disait Dinara, participé au développement du jeu Escape Leo et également développé un projet perso à partir de la base de données qu'on avait réalisée pour le Cefim, qui était une appli permettant aux groupes scolaires de s'organiser en maison comme dans Harry Potter. Alors moi, je suis développeuse web, je ne suis pas designeuse, et donc euh, c'est pour ça que j'ai, avec Dinara, je lui ai proposé de participer au projet pour faire toute la partie euh, euh, design et ergonomie euh, de l'appli. Ah. Le marché du travail. Alors, pour ma part, j'étais euh, toujours salariée CDI, 35 heures. J'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur. Euh, et j'ai demandé un temps partiel euh, pour création d'entreprise. C'est un dispositif pour les ceux qui travaillent en, en entreprise en plurie. Euh, donc 20 heures par semaine pour pouvoir gérer euh, mes enfants et avoir un salaire confortable. Donc j'ai commencé à faire de la maintenance euh, des sites web pour euh, toujours les mêmes amis, <rire> pour son site centre de formation Montessori et travailler euh, comme community manager sur ces deux pages facebook euh, j'ai postulé aux annonces présentes j'ai parlé autour de moi sur mon réseau linkedin euh, et j'ai aussi euh, relancé mon maître de stage parce que euh, pendant mon stage euh, on a fait le point et je leur ai proposé ma candidature spontanée euh, et à la fin de mon stage j'ai réitéré ma demande pour bien marquer mon cours euh, et quand euh, j'ai obtenu mon diplôme euh, Badak m'a confirmé l'ouverture d'un poste et m'a proposé un entretien. Alors, en ce qui me concerne, euh, bah, l'université, bien évidemment, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'embauche, donc je ne pouvais pas faire comme dit Nara, continuer après mon stage euh, là où, où j'avais commencé. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment commencé avant de finir ma formation à chercher du travail. Ça, c'est hyper important, il hein, faut, faut s'y prendre un peu en avance. J'ai pu obtenir euh, deux entretiens. Euh, juste avant de, de finir ma formation. Et donc, pour postuler et réussir son entretien quand on est en reconversion, alors là, c'est hyper important d'être euh, honnête. Moi, j'ai toujours été honnête à propos de mon niveau technique. Euh, on ne va pas se voiler la face, hein, ces quelques mois de formation, on apprend énormément de choses, mais techniquement, on n'est quand même pas forcément à la hauteur de ce que pourrait demander une entreprise. Il faut bien en avoir conscience. Par contre, on apporte énormément de choses, euh, un savoir-être. On a travaillé avant, on a euh, toute une maturité professionnelle que d'autres ne peuvent, peuvent ne pas avoir. On a l'habitude de travailler en équipe, on est organisé, on peut vite devenir autonome. Donc, euh, tout ça, c'est vraiment des compétences qu'il ne faut pas hésiter à valoriser. Elles existent, elles sont là. Et puis, il faut faire preuve de curiosité, hein, c'est une reconversion, on est dans un nouveau domaine. Il ne faut pas hésiter à montrer qu'on n'est pas là par défaut, mais qu'on est là vraiment par choix, et qu'on a vraiment envie de se lancer dans ce, dans ce nouveau bas. Euh, moi, de mon côté, euh, par rapport aux entretiens, mon entretien n'était pas pour valider ma candidature. Euh, C'était plus négociation sur tous les aspects de contrat, des, les horaires, le salaire, euh, la possibilité ou pas de continuer mon auto-entrepreneuriat. Donc, euh, bien faire la liste de tout, tous les souhaits, de toutes les demandes et les questions. Alors, BADEC, l'agence BADEC m'a proposé un contrat à temps partiel qui pouvait évoluer sur un temps plein. Euh, mon employeur Fidelia Assistance a accepté et euh, j'ai commencé mon aventure avec deux contrats CDI, temps partiel. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, qu'on pouvait le faire. Euh, donc, après ma période d'essai chez BADEC, j'ai démissionné de Fidelia et je suis passée à temps plein. Euh, suite à mon divorce, la maison familiale était vendue, le bénéfice m'a permis d'accepter le salaire de débutant et commencer cette nouvelle vie plus sereinement. Je n'avais pas besoin de m'intégrer euh, à l'agence, parce que le plus gros était déjà fait pendant les stages. Euh, je dû juste aménager mes horaires par rapport à, à la garde de mes enfants. Et Heureusement que mes deux employeurs sont deux papas des enfants en bas âge, comme moi, et je les remercie pour cette souplesse. Alors moi, en ce qui me concerne, euh, j'ai passé donc de, deux entretiens dans des euh, entreprises différentes. Ça avait été bon pour les deux et donc j'ai choisi d'intégrer Abside. Euh, alors l'arrivée en entreprise, c'est quelque chose. Hein. Je m'y étais préparée psychologiquement. J'avais lu pas mal d'articles sur la reconversion et la première année de développeur. Comme quoi, ça pouvait être vraiment très difficile et compliqué. Euh, ça a été le cas. Hein. Quand je suis arrivée, je ne comprenais rien. C'est pour ça que faut vraiment pas hésiter à poser euh, plein de questions, euh, plein de questions bê même bêtes hein, sur l'organisation, le, le fonctionnement de l'équipe. La chance que j'ai eue, c'est que je suis vraiment tombée dans une super équipe formidable, bienveillante, qui a pris le temps de bien m'expliquer les choses et ça m'a permis de monter en compétence assez rapidement sur le projet et de euh, devenir euh, autonome. Euh, donc vraiment, euh, faire preuve de bienveillance et après, ça, ça roule tout seul. <rire> Et le Covid <rire> Alors, avant le Covid, j'avais déjà négocié un, deux jours de télétravail par mois, donc le mercredi de la garde alternée. Et avec l'arrivée de Covid, nous avions eu moins de projets à l'agence. Donc euh, j'ai bénéficié de chômage partiel euh, pour la garde d'enfants parce que les enfants ils étaient tout le temps avec moi ça c'est une autre, une autre euh, histoire et ensuite j'étais partiellement en télétravail euh, quelques jours à l'agence euh, depuis octobre dernier euh, deuxième confinement et eh bien j'étais à 100% en télétravail et là lundi prochain je reprends un présentiel parsemé de télétravail. Alors moi, en ce qui me concerne, euh, quand j'ai commencé en novembre 2019, euh, quand on me posait la question du télétravail, c'était non, non, non. J'estimais que j'avais euh, beaucoup euh, encore à apprendre et que le télétravail, ce n'était pas une option. Bon, bah, j'ai pas eu le choix. Hein, en mars, pouf, télétravail, avec un enfant de 3 ans à la maison. Donc euh, oui, on était en mode combat. Hein, euh, ça a été très compliqué. Et finalement, euh, bah, comme il n'y a pas eu le choix, ça s'est fait pas si mal que ça, j'en retire au final une bonne expérience. Et d'ailleurs, on est en full télétravail depuis, encore, depuis des mois et des mois, avec un petit retour en présentiel en, en septembre, mais on est encore en télétravail. Et là, on va pouvoir commencer à revenir en présentiel. Alors, les conseils pour une intégration réussie. Alors là, ça va plutôt être des conseils pour les, pour les entreprises. Surtout, n'hésitez pas à vraiment accompagner le salarié en reconversion. Pas oublier qu'il ne vient peut-être pas du tout euh, du, euh, du domaine du numérique. Les façons de fonctionner, euh, les façons de travailler, euh, ça, c'est des choses qui vont être complètement nouvelles. Moi, le Daily Morning, euh, je ne connaissais pas du tout. C'est génial, hein, mais je ne connaissais pas du tout. Ne pas hésiter à encourager la personne qui est en reconversion. Euh, généralement, on avait confiance en nous dans le métier qu'on faisait avant, on était vraiment autonome. Euh, quand on est en reconversion, on a fait une formation très rapide, on peut manquer un peu de confiance en soi, il ne faut pas hésiter vraiment à encourager cette personne et aller vers de l'autonomisation, parce que ça, on sait faire. On sait faire, on a eu un métier avant, on sait rapidement être autonome pas avoir peur de nous autonomiser, de nous challenger, comme certains peuvent le dire. Et oui. moi de mon côté, je vais ajouter des conseils pour des personnes qui souhaitent euh, se reconvertir. Euh, prenez des notes sur le déroulé de la journée type, sur la façon de travailler de, de chaque personne dans l'équipe, de comment, comment vraiment, réellement se passe une journée. Quelles sont les habitudes de, de l'agence, de, de votre milieu de travail? Euh, créer des temps limites de recherche des solutions, euh, des résolutions de problématiques. Euh, par exemple, euh, pour ma part, les animations imaginées par le graphiste, je me laisse euh, une heure pour trouver une solution. Si je ne la trouve pas, je demande à, à mon directeur qui, euh, qui est développeur. Euh, ouais. Et euh, poser des questions acceptez votre statut de débutant et vraiment poser toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes, c'est un nouveau métier, vous découvrez tout un nouveau monde, donc euh, pensez à, à, à vous renseigner et demander, euh, demander de l'aide. Ben merci à, à tous hein, d'avoir suivi euh, cette, euh, cette conférence, j'espère que ça vous a apporté euh, des éclaircissements sur la reconversion ça ne vous a pas fait trop peur. Oui. Et merci à FEPTUR d'avoir choisi notre présentation parmi tant d'autres. Euh, et nous vous invitons à agrandir votre réseau LinkedIn pour aller euh, sur nos profils. A bientôt. t'es <rire> doué. Ben, merci à vous. Alors, euh... Voilà, on va avoir un onglet questions. Donc, je vois qu'il y a eu pas mal de réactions, c'est sympa. Hop. Et on a laissé un peu de temps. Eh ben, merci à tous. Alors, avant de partir, euh, effectivement, il va y avoir les questions, puis après, il y a Frédéric qui va nous rejoindre sur scène. Donc, euh, si vous voulez bien entendre un tout petit peu, qu'on puisse déjà voir les questions et puis euh, et puis répondre. Vous avez un onglet questions, hein, si vous ne l'avez pas vu Alors c'est parti. Hop. Alors, vous avez mis combien de temps pour être autonome dans votre entreprise euh, Moi je dirais que le premier mois était très difficile. Euh, c'est souvent plus compliqué là, faut vraiment intégrer plein plein de choses. Euh, ouais, au bout de deux mois, je dirais deux mois, commencé, on a commencé à me confier des choses un peu plus compliquées à faire. Donc euh, là, oui, je, je gérais. Pour moi, c'était un peu plus simple parce que je, je revenais dans le, dans le milieu que je connaissais. Euh, par contre, les responsabilités n'étaient pas les mêmes. Euh, et donc, euh, les délais aussi euh, pour finir les projets et les mettre en production, pareil, ce n'était pas, euh, pas les mêmes qu'en stage. Donc, euh, je dirais pareil, un mois, deux mois de vraiment bien se caler. Après, on n'est pas complètement autonome. Hein. On monte en compétences au fur et à mesure. Je monte encore en compétences au bout d'un an et demi. Il hein. ne euh, faut pas se mettre des, des paliers. Il y avait une autre question. Alors, si vous deviez changer quelque chose dans votre parcours, ce serait quoi Dans le parcours de reconversion Je pense que c'est dans le parcours. De dans le parcours en général. Soit... Ouais, ouais. J'aurais euh, passé encore plus de temps à faire d'autres projets pendant la formation. Et poser encore plus de questions aux formateurs. Vraiment, essayer d'emmagasiner de, de, le maximum de savoir pendant la, la formation. Euh, moi, je n'ai pas envie de changer quelque chose. Ça s'est vraiment bien passé. Je suis très contente de ma formation au Cefim. Hein. Euh, J'ai gardé pas mal de contacts avec euh, toutes les personnes du Cefim. Euh, non, ça, c'est vraiment… Je rien à changer. J'étais contente. D'autres questions Moi, j'en ai une pour vous. Est-ce que vous êtes content de ce que vous faites aujourd'hui Oh oui, oui. <rire> oui, très contente. On passe notre temps à apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est chouette. Et puis, l'ambiance est vraiment bonne. Milieu du numérique, euh, c'est vraiment une ambiance très solidaire. Tout le monde apprend les uns des autres, tout le monde s'entraide. Ça, c'est chouette. Et ça, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Hein. Pas faire que demander de l'aide, mais il ne faut aussi pas hésiter à aider les autres. Et le web, il est plein de, de toutes les solutions. Euh, donc, euh, c'est très pratique, en fait. Oui, pas hésiter à chercher. Hein. Hum. Ah, je regarde sur le chat. Ah, on va <rire> « Avez-vous été choquée par la proportion de femmes à hommes dans ce milieu ?» T'en es peut-être plus en designer, en ai, je ne sais pas. Euh, en formation, oui, il euh, euh, y, y avait quelques filles, on peut dire. 5 sur mmh. 16. Ouais, nous aussi, on ne pas si nombreux. On... Bah, dans le milieu du travail, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de femmes hein, dans mon entreprise, euh, mais de plus en plus. De plus en plus euh, choquée, non, parce que euh, je m'étais renseignée, je le savais. Hein, euh, et je pense que ça va changer. Les mentalités changent. Je pense que ça se sent plus quand on vient sur les meetups. Oui. <rire> Il y a moins de femmes qui viennent aux meetups, donc on se retrouve souvent euh, seul euh, À quel point votre formation a pu vous montrer le métier de développeuse Est-ce que cette formation vous a quand même apporté une bonne vision du métier euh, c'est un temps court, euh, le, le, le métier de, de, de développeuse. Euh, on va vraiment l'intégrer quand on va travailler en entreprise ou au cours de son stage. La formation, elle est là pour vraiment aussi nous donner des réflexes en algorithmie, des logiques de pensée qui vont être vraiment essentielles euh, au départ, quand on va commencer. Après, le reste, c'est du travail personnel. Hein. Les technos, il faut les travailler. Il ne faut pas hésiter à poser des questions en formation il euh, n'y a pas de baguette magique. Hein. Le but du jeu, c'est quand même de s'investir. Quand on dit que c'est intense, il y a un énorme investissement perso à faire. Hein. Ce n'est pas la personne en face de nous, le formateur, qui va tout nous donner. Euh, ils sont là vraiment pour nous orienter. Euh, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu hein, dans, dans notre démarche. Mais il euh, faut vraiment faire un gros travail et pratiquer, pratiquer. Il n'y a que ça qui marche, la pratique. Oui. Toujours mettre en pratique ce qu'on a vu. Vous allez voir un truc rapidement, mais il faut aller plus loin, quoi. Moi, j'ai vu la, la vision de, de métier d'intégrateur, d'intégratrice. Euh, et le métier de développeuse, je l'ai découvert euh, ensuite à l'agence parce que euh, c'est ce que je fais, c'est l'intégratrice, développeuse. Et donc, euh, je découvre mon métier avec mon ancien maître de stage. Pas d'autres questions Allez-y, allez-y, on a encore un peu de temps sur le chat si vous n'avez pas qu des questions sur le chat. Écoutez si vous n'avez pas d'autres questions. Merci ouais. à vous deux en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci.